Est-ce que ça vous arrive quand votre télécommande ne marche pas Vous faites ça. a few moments later Désolé de tiquer, mais tiquer c'est ce que je fais Et si vous me voyez tiquer, cette chanson est pour vous Je ne contrôle pas mes mouvements ou les mots que je dis Et quand je suis stressée, ils sont de pire en pire Arrêtez de dire que je mens, car c'est vraiment gênant Et si je pouvais les enlever, croyez-moi je le ferais. pote il me fait une déclaration d'amour comme quoi qu'il a envie de sortir avec moi dans la seconde qui suit, comme si ce moment était passé gênant, je me tape une diarrhée, doit m'arrêter dans un chemin. Ça fait 10 minutes que je suis en train de chier, j'arrive pas à m'arrêter, putain, la honte, j'ose pas y retourner. Pourquoi vous faites ça? Allô, pourquoi? Ne la jette pas. Pourquoi la jeter? Revends! Tu peux te faire de l'argent sur le dos de celui qui t'a brisé. Revends! Ah, au moins récupérer du bénéfice à tout ça, tu vois. Revends, jette pas. 5 après Oh, Je savais qu'il qu n'existe pas. De quoi qu'est-ce qui s'est passé J'ai essayé, j'ai entré la blancherie pour acheter cuik Cui, la praline. C'est comme ça Elle a commencé à rigoler. J'ai honte. Oh, je te, je te, plie, je, je te crois jamais. C'est fini. Oh, j'ai honte. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Chez les serres, nous dragons la femme avec nos odeurs. C'est comme ça que j'attire ma femelle Avec mes odeurs naturelles Le français, il est toujours rapide, il n'a jamais le temps. L'américain, élégant, petite gestu, tranquillement. Ouh. Le français qui se croit stylé. Toujours tête en l'air, celui-là. Yeah, L'américain qui se croit stylé. Incroyable. Envoie un petit coup. Bah, pas mal, c'est doué, là. Euh, Gangsta. Toujours les bras comme ça. Après tout, par pas. C'est qui, ça Coupe-moi ça coupe. C'est qui En fait, c'est Loub, non. Je sais pas, M'skéna, elle est toujours là, ou là. Rebeu. Maman, on mange quoi ce soir On mange le couscous. Ah, trop bien Chez les Français. Maman, on mange quoi ce soir Des escargots farcis, mon cher. Ah, ça faisait longtemps. Chez les Gitans. Eh, hey, maman, on mange quoi ce soir Ce soir, on va manger tes morts. Ah si tu dis que Dieu ne supporte pas les gays, là, ben dis-moi donc, c'est quoi ça Pride. Les expressions anglaises qu'on ne peut pas dire en français. A piece of cake. Il était facile cet examen. C'était vraiment une part de gâteau. Ah non To raise the roof. Putain, mec, j'ai tellement géré, j'ai rehaussé le toit. Quoi The last straw that breaks the canon's back. Ça me gonfle là, c'est vraiment la dernière paille qui casse le dos du chameau. Le chameau Amazir, ah, s'il te plaît, tu veux bien te donner la peine de venir m'aider On a des invités ce soir. Hein Très bien, mère. Souhaitez-vous mmh. je vous aide avec le caviar. Amazir, Un reviens, une machine pas. On a les Ah j'arrive T'arrives T'arrives Mon petit lapinou Faut se réveiller C'est l'heure Le petit déjeuner est prêt Maman va te ramener à l'école d'accord A tout de suite mon cœur. My honey Oh, It's time to wake up okay? The breakfast is ready I love you. Jean-Pedro, accorde Oh, lambam du caralho, accorde Tu penses que c'est la vie Je vais marcher à travailler. Accorde caralho, tu es f***, pa Ma voix après avoir passé un jour avec Kobalade. Ma voix après avoir passé une semaine avec Kobalade. T'as capté Ma voix après avoir passé, un mois dans le avec au balader. Parler une langue que le reste de ta famille ne parle pas, le retour. Papa, pour le barbecue, tu peux acheter des... Euh, comment ça s'appelle Des eggplant. Tu vois ce que c'est Dis t'abuses un peu quand même, hein? j'ai des bases en anglais. Hein? Bah ben, je sais pas, moi je sais plus comment ça s'appelle en français. Mais pourquoi tu veux ça pour le barbecue Bah ben, pour les faire griller. Ok. Comment il a dit que ça s'appelait c'est plante d'œuf. Qu'est-ce que c'est une plante d'œuf Ça pousse pas sur des plantes. Yeah baby, your first word is gonna be in English, right It's gonna be mommy. Mommy. Non, non, d'abord elle va parler français. Tu vas dire papa. Ou alors n'importe quoi en français. Je suis pas difficile en fait. Hola. Hein C'est pas du français ça Oups. Vous venez de me prendre un selfie Non Ne dites pas qu'il a encore refait ce fameux bug du flash qui s'allume tout seul. Non, parce que en ce moment, il est rempli de virus. Euh... Bip, je m'appelle à Oudinabas. J'ai 19 ans. Je viens de Bangladesh. Je suis boulanger. J'habite à Toulouse. Je ne suis pas parlé français. Bip non, non, je panique, je panique, je panique, je te dis je panique Et quand je panique, qu'est-ce qu'on fait On mange d'une saucisson, c'est parti Bon appétit Voilà, ça fera 14 euros, vous avez la carte du magasin Je l'ai, mais je l'ai pas sur moi Pas de problème, est-ce que je peux avoir votre date de naissance, s'il vous plaît 1er décembre 1995 1900 quoi Oh, 95, pardon, désolé, je suis belge, on dit 90 1995 Oh, d'accord, c'est marrant comment vous prononcez ça Comment vous dites 90 Oh, c'est marrant voilà, merci. Euh, avant que vous partiez, je tiens quand même à vous dire que pour une Belge, vous parlez vraiment très très bien français. On ne dirait pas du tout que c'est pas votre langue, quoi. <rire> merci. Wesh, wesh. T'as des invités. fais rentrer. Eh Papa se Que j'ai dit audio. Ah <rire> Toi, là, t'étais un bon. Et vu aussi. J'ai commis. J'ai commis. Black Mamba. Une légende AAAAAAAA ah Oui oui Il fait quoi il t'inviter. Qui invité Oui oui oui Descends là-bas Chouangalaï C'est pas grave, je vais te gifler Les expressions anglaises qu'on ne peut pas dire en français You're a badass Tu t'es battu mec Putain mais t'es un mauvais cul Mais je ne me bats pas avec mon cul To sit on the fence et, et, écoute, je sais pas là, je, je suis assis sur la clôture. To jump J'avais prévu pourtant, mais elle a sauté de la poêle à frire directement dans le feu! Mais comment? Jusqu'à ce que Watera retire sa candidature illégale, anticonstitutionnelle, anticonstitutionnelle. Faire les courses en France, check Excusez-moi, je viens de voir que vous avez scanné les pâtes à 5,90€, les pâtes bio, mais c'était écrit que c'était à 50%, donc je crois que vous êtes trompé. Excusez-moi, 5... Combien ah oui, d'accord. Je suis suisse. En Suisse, on dit 90, mais 90, du coup. Vous dites sincèrement 90 Oui, oui, je vous assure, au lieu de dire 80 plus 10, bah, on dit direct 90. Xavier, tu savais qu'ils disent 90 en Suisse Excusez-moi, mais ça m'amuse. Avant, le débat avec mes potes, c'était « Tu prends plutôt ta douche le matin ou le soir ?» Maintenant qu'on n'en prend plus, le débat est résolu